Tu fais de l'ombre mon ami. Et j'aime pas ça. Laisse la partir et je te laisse en lui. Ah parce que tu crois encore. Il est drôle ton frère. Les flics sont en train d'arriver. Ils viennent pour toi. Le deal, c'est que tu te laisses prendre et je la libère. Mais uniquement à cette condition. Ça me ferait chier d'avoir à donner du loue aux flics. J'ai ramasse ta soeur en morceaux. Elle n'a rien à voir là-dedans. Laisse la partir et prends-moi sa place c'est pas aussi simple que ça. On a eu du mal à savoir qui t'étais. Te tuer, ça serait trop facile. Prends-moi sa place, putain Trop bête. Mais des s'arrête là Les flics sont en train d'arriver. Mais comme je suis sympa, je te laisse lui dire au revoir une dernière fois. Pardonne-moi. Je suis pardonne pardon. Mais ça suffit. Bonne interpellation. On y va Le... la sœur la... Lâche-la ou je te bute Je vais t'enfermer ici, tu vas attendre les flics. Je voulais laisser au deuxième. On a un de blessé par suspect toujours en fuite. Équipe Charlie, H.S. Putain J'ai du mouvement dans l'aile Est. Dirige vers la cuisine очку人 est-ce que tu prends me pardonner un jour? Mais pourquoi tu fais tout ça Parce que je suis doué pour ça. Mais je me suis fait une raison. Mais tu prends en danger toi et ton entourage. Non, le danger sera écarté. Je vais le retrouver et le tuer. Et tu gagneras quoi C'est à cause des salopards comme lui que la vie d'Elie est Je fais justice. Mais c'est ta justice, c'est pas celle que les gens espèrent ici. Tu me comprends pas, mais ça n'est pas grave si je dois passer par là pour sauver des vies, je le ferai. Mais non mais tu as un autre choix, viens. Partons d'ici, quittons cette ville. Et après Les choses ne changeront pas. Je suis le vengeur. Et Ellie peut être sauvée. Mais ce que tu comprends pas, c'est qu'un jour quelqu'un te tuera. Et l'espoir que tu as donné à ces personnes, il mourra avec toi. Au contraire, le vengeur est devenu une icône. Je ne suis pas le problème ni le dernier. Ok, c'est ton choix, c'est ta vie. C'est mon frère, je t'aime. Mais je pars d'ici. Je quitte cette ville, je cherche pas à me retrouver. À crier une grosse affaire, il manque plus de temps de terre, frère. Trop de balances qui viennent nous mettre en galère. Ça me fait rire quand la vérité. Sors enfin de Sudère. Grosse histoire de malframe. Pour XY raison. Des rumeurs, des blablabs. Pour briser la liaison. Ça perd les piliers et tu cherches des motifs. Mais nous on la connaît, c'est la haise qui te motive. Ça commence par serrer la main en se croyant frère d'arme. Ça finit le surlendemain par deux trois coups de barre. T'as le seul, c'est hardcore. Et tu veux humilier le manger De te venger. Des coups de crosse par milliers. Tu connais la sentence. Si tu n'es pas sérieux, connaissant l'indépendance.